Ce que j'attends des membres qui vont rejoindre le programme Ascension, c'est de co-créer ce programme, c'est de co-développer ce programme. Ça veut dire quoi Ça veut dire que moi, je serai là pour vous aider en vous donnant tout ce que j'ai appris durant mes trois dernières années qui m'ont permis de cumuler en tout un CA d'un demi-million de chiffre d'affaires, euh, d'euros de chiffre d'affaires. Je vais vous enseigner plein de choses, tout ce que j'ai appris, mes erreurs, mes réussites, vous donnez toutes les stratégies, les tactiques et vous pourrez choisir ce qui est bon pour vous, je vais vous accompagner, je vais vous diriger, je vais vous encourager, je vais vous challenger. Mais, mais, mais tout seul, je ne peux pas vous fournir tout l'aide dont vous avez besoin. Et ça tombe bien parce que dans ce premier groupe de 24 personnes, ce que j'attends de votre part, c'est que vous puissiez vous entraider pas juste de manière informelle, mais de manière formalisée. Vous aurez des temps où vous pourrez animer des groupes de partage, des conférences, des ateliers, euh, tout ça à distance, euh, donner des cours si vous le voulez, et on fera en sorte que votre expertise la plus pointue soit au service du groupe. Donc, si l'idée de recevoir pendant six mois vous intéresse, mais que vous ne voulez pas juste vous asseoir dans un fauteuil et attendre que les choses viennent à vous aimer que vous voulez contribuer parce que ça vous nourrit, parce que ça vous enthousiasme, parce que vous aimez contribuer euh, et vous aimez impacter euh, le monde en commençant par vos camarades, et eh ben j'ai une bonne nouvelle pour vous. Euh, c'est ce qu'on va faire et c'est ce qu'on va faire de manière organisée. Donc j'ai hâte euh, de vous avoir au téléphone pour qu'on fasse connaissance. Vous avez jusqu'au 19 décembre postuler après cette date le, vous pourrez plus postuler et le programme démarre début janvier donc si vous êtes intéressé euh, prenez rendez-vous j'ai hâte hâte hâte de faire votre connaissance